Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une pâte sucrée. Pour cela, nous aurons besoin de 240 g de farine, 140 g de beurre pommade, 2 œufs battus, 40 g de poudre d'amande, 90 g de sucre glace, une pincée de sel. Dans un saladier, versez la farine, le sel, les œufs et mélangez. Ajoutez le beurre et incorporez-le avec le bout des doigts. Travaillez votre pâte jusqu'à ce qu'elle devienne homogène. Déposez votre pâte sur un plan de travail et fraisez-la avec la paume de la main, répétez cette opération trois fois. Boulez votre pâte, filmez-la et réservez-la au frais au moins une heure. La pâte est prête. Au revoir et à bientôt.